Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons apprendre rapidement aujourd'hui à réduire la taille et le poids d'une image avec le logiciel gratuit XNView. Vous tapez XNView dans votre moteur de recherche et vous cliquez sur xnview.com. Vous arrivez sur cette page, nous descendons et nous pouvons voir que ce logiciel est compatible sur ordinateur pour Windows. Mac OS et Linux, mais qu'il y a aussi des versions pour mobile et pour développeurs. Aujourd'hui nous allons voir Xnview MP, le logiciel multiplateforme. Une fois que j'ai cliqué sur mp je descends et je vais télécharger le, le pactage qui correspond à mon ordinateur. Moi, il sera de win 64 000. Donc, vous enregistrez le fichier. Une fois le logiciel enregistré, vous lancez son exe. On vous demande la langue, vous mettez OK. Je comprends et j'accepte les termes du contrat. Programme File suivant. XMPM suivant. Créer une icône sur le bureau, créer une icône de la barre de lancement rapide. Suivant. Alors comme vous pouvez le voir sur le côté gauche de votre ordinateur, vous voyez toute l'arborescence de l'ordinateur. Donc au niveau du bureau, j'ai ajouté un dossier, images perso, et j'y ai mis une photographie que j'ai faite à mon portable. Cette photo, c'est celle-ci. Elle est de très haute résolution. Hein, si vous regardez bien, elle fait 2976 pixels par 3868 pixels. Elle est très lourde. Et en plus, ma photo, elle a ces euh, données euh, qui sont avec elle. C'est-à-dire, on, on va savoir dès qu'on va aller chercher dans les détails avec quel appareil elle a été faite, surtout euh, quel jour, quelle heure. Euh, voilà, Toutes les données sont euh, dans mon image. Donc moi, je souhaite envoyer cette image-là. Je ne souhaite pas qu'elle parte avec ces données. Et je vais aussi euh, vouloir euh, réduire cette image. Et dans un premier temps, je vais garder la même résolution et je vais l'alléger. Donc allons-y. Je double-clique sur l'image d'origine. Et vous allez dans l'onglet Outils. Transformer JPEG sans perte. Effacer le champ Exif Orientation j'enregistre je la nomme photo portable perso 1 donc si vous regardez bien dans mon dossier maintenant j'ai deux images j'ai l'image d'origine et j'ai cette nouvelle image comme vous pouvez le constater il n'y a plus cette présence exif donc cette photo n'a plus aucune donnée personnelle et comme vous pouvez le remarquer, elle a exactement la même résolution, mais au niveau du poids, elle a été allégée, puisqu'aujourd'hui elle fait 1,3 MHz, ce qui est quand même encore très lourd, mais moins lourd que 3,03 MHz. Donc première possibilité, je répète, ici nous avons uniquement réduit le poids sans la résolution. Nous allons voir à partir de l'image originale comment on peut réduire le poids et la résolution tout en permettant à celui qui la reçoit de pouvoir la lire et de pouvoir l'imprimer en bonne euh, résolution je double clique sur l'image donc d'origine cette fois ci je vais dans l'onglet image je clique sur redimensionner alors je vous explique un petit peu ici vous avez la résolution 72 dpi c'est pour une bonne visibilité sur les écrans d'ordinateur. Pour que cette image soit imprimée en bonne qualité, je vais passer à 300 dpi. Pour qu'elle soit imprimée en très bonne qualité, je vais passer à 400 dpi. Donc là, je vais faire mon opération à 300 dpi parce que je veux que les élèves puissent imprimer cette photo. Voilà, Je suis passé en 300 dpi. DPI. Ici, taille pixel, je vais passer au côté euh, le plus long et je vais dire que ce côté le plus long, je ne le veux plus à 16 533, Vous imaginez, c'est énorme, mais euh, je veux euh, qu'il soit euh, à 800 pixels. Donc, j'aurai une taille de résultat de 600 par 800. Je fais OK. Je n'oublie pas d'enregistrer et là, je la nomme numéro 3. Donc, dans mon dossier aujourd'hui, j'ai cette nouvelle image. Et Vous pouvez remarquer qu'elle est beaucoup plus légère puisqu'elle fait 82,70 kilo octets. Je ferme l'explorateur XnView. Je vais dans mon dossier personnel image perso. Et donc, j'ai bien l'image originale. Quand je passe uniquement dessus, j'ai la taille. Là, ma première, toujours la même résolution, mais on a réduit le poids. Et pour cette fois-ci, je réduis le poids et la résolution, tout en permettant à qui la reçoit de pouvoir l'imprimer et de pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Je vous remercie, j'espère que ce tuto vous sera utile et que vous pourrez en faire bon escient pour envoyer vos prochaines images et alléger ainsi vos documents à imprimer, mais alléger aussi les boîtes aux lettres des gens qui reçoivent vos images.